Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous parlons de texte. Comment est-ce que vous travaillez avec vos textes sur votre site web? On a déjà fait un joli parcours, on a parlé de pas mal d'éléments. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur certaines fonctionnalités liées au texte qu'on qu n'a pas encore touché. Si je clique une fois sur ce texte, par exemple, vous allez remarquer qu'il y a plein de il euh, y a plein de fonctionnalités qui s'affichent en haut euh, la première fonctionnalité c'est marqué enregistrer cet, cet élément ça veut dire que je peux enregistrer, enregistrer ce test enregistrer ce texte ok on va y arriver euh, pour pouvoir l'utiliser plus tard supposons que c'est un texte super que j'ai écrit et que je pense que je, pour, je dois pouvoir utiliser ce style de texte plus tard etc je peux l'enregistrer donc je lui donne le nom que je veux et je pourrais l'importer plus tard sur n'importe quel sur n'importe quel site que je serais en train de créer euh, sur la plateforme depuis mon compte et comment je fais après pour aller retrouver l'élément enregistré il suffit que j'aille là je clique là je vais sur personnel élément et donc je verrai l'élément enregistré dans une liste qui va s'afficher ok donc là c'est comme ça que je, je, je fais pour ce qui concerne l'enregistrement d'un élément donc ça ça marche aussi bien avec le texte qu'avec une boîte, tous les éléments euh, que tous les éléments hein, du, du, du site hein, peuvent être enregistrés. Donc tous les éléments qui sont là, on peut les enregistrer. D'accord, il y a cette fonctionnalité. d'enregistrement dessus. Ensuite, je reclique sur mon texte, vous allez voir qu'il y a crayon ici. Si je clique sur le crayon, qu'est-ce qui se passe Je clique sur le crayon. J'ai des fonctionnalités liées à mon texte, d'autres fonctionnalités qui sont liées à mon texte. Je peux par exemple là, euh, je peux afficher ça. Donc là, vous avez vu comment j'ai fait. Je peux afficher la même chose autrement en cliquant toujours. Donc là, j'ai fermé le menu qui est sur le côté. Si je clique sur le crayon, le même menu s'affiche là. que okay, c'est sous cette forme. Je peux faire la même chose en cliquant, en faisant clic droit dessus, en faisant clic droit directement sur le texte et j'ai la même chose. Donc si j'ai ouvert cette partie et je fais clic droit, ça donnera. Ça donnera la même chose. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai comme fonctionnalité supplémentaire Ici, réglage des textes. Donc, je peux justifier le texte euh, sur le côté, etc. C'est sur la version mobile que je, je fais ça. Ok Donc, la modification que je suis en train de faire maintenant, ça, ça change sur la version mobile. Par exemple, si je vous montre la version mobile de ce texte, vous allez voir comment ça se passe. Ok. Là, ça change. Okay. Ici, par exemple, là, vous avez un largeur sur tablette. La version tablette du texte, elle est là. On va dessus, on va aller regarder. Donc, je peux augmenter la taille sur tablette. Je peux réduire la taille sur tablette. Pour le moment, on ne voit pas trop parce que bon, voilà, le texte, c'est quand même assez limite. Euh, mais je peux faire des variations pour la version tablette. Par défaut, laisser sur 500. Jouer avec celui-ci si vraiment euh, vous trouvez que votre texte ne se présente pas bien sur, sur la version, la version de tablette. Éventuellement, c'est un dernier ressort. Ok D'abord, travaillez sur votre version PC, version mobile et, et regardez, vérifier juste la version euh, tablette. Si jamais il y a des choses à modifier, éventuellement, vous pouvez euh, travailler sur la légion du texte ici. Animation, on en parlera dans une prochaine, euh, dans une prochaine dans une prochaine présentation si vous avez des questions n'hésitez pas euh, vos questions et vos remarques sont les bienvenus si vous voulez créer votre site internet nous avons créé pour vous une plateforme hein, de formation gratuite pour cela allez sur notre site awde.fr. une fois que vous êtes sur le site vous scrollez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton je commence ma formation vous cliquez dessus vous créez votre compte euh, de formation gratuite et vous aurez sur ce compte des ressources hein, qui vous aideront étape par étape pour créer votre site internet si vous avez des questions vous pouvez les poser, on vous répondra. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant agence web AWDE. On se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.